Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un effet de John Bannon, les valets fractales. 8 cartes, 4 cartes mystères que je mets de côté et 4 autres qui sont autres que les valets. Je vais réaliser 2 mains de poker, comme ceci. Valet, valet, valet, valet. Jusqu'ici, vous me suivez. Pas de triche. Et pourtant... Je vais reprendre mes cartes mystères que je vais distribuer à leur tour sur chaque main. Ce qui fait que dans chaque paquet, nous avons deux valets et deux cartes quelconques. Et pourtant en claquant dans les doigts. Si je retourne ma main, j'ai de nouveau les valets. Énervant, non Ok, vous voulez que je recommence Alors j'y vais. Valet, valet, valet, valet. Carte quelconque, carte quelconque, carte quelconque et carte quelconque. Très lentement, très nettement. Je claque dans les mains. Et pourtant, si on nous regardons, nous avons de nouveau les valets. Ah, vous voulez qu'on aille un peu plus loin Ok, ben, on peut faire. Regardez, carte quelconque, valet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de recommencer. Une carte, une carte. Voilà. Et regardez, juste en claquant dans les doigts, cette fois-ci, c'est vous qui allez récupérer les valets, car maintenant, je vous ai donné la main. Alors, je sais, vous allez le dire, mais il se moque de nous depuis le début. Pas exactement, car moi, je me suis donné une autre main, celle des As. Merci.